Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido consacré à l'actif immobilisé du bilan comptable. Nous avons vu dans la vidéo notamment sur le bilan prévisionnel que le bilan comptable comporte quatre grandes masses, l'actif immobilisé, l'actif circulant, les capitaux propres et les dettes. Nous allons voir aujourd'hui le contenu de chaque poste de l'actif immobilisé. Les immobilisations comptables représentent les investissements qui ont été réalisés par l'entreprise. Ce sont des biens destinés à servir durablement à son exploitation et à ne pas être consommés ou revendus comme pourraient l'être des stocks par exemple. L'actif immobilisé constitue des emplois de fonds à moyen ou long terme qui, en bonne orthodoxie financière, doivent être financés par des ressources stables de même durée. Voyons maintenant quelques remarques préalables avant d'entrer dans le détail du contenu de chaque poste. Les immobilisations qui figurent au bilan sont la propriété de l'entreprise. En effet, si elles sont financées en location ou en crédit bail, elles figureront en engagement hors bilan, mais ne se trouveront pas dans l'actif immobilisé. Les immobilisations figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition hors TVA déductible. Si la TVA n'est pas récupérable, elles figureront TTC. Même lorsqu'elles sont intégralement amorties, les immobilisations restent au bilan tant qu'elles ne sont pas sorties du patrimoine de l'entreprise. Nous pouvons maintenant rentrer dans le détail du contenu des postes de l'actif immobilisé. L'actif du bilan comprend trois colonnes. La colonne brute correspond à la valeur d'origine, autrement dit la valeur d'acquisition des immobilisations de l'entreprise, qui sont présentes dans l'entreprise à la date d'arrêté du bilan. La deuxième colonne est un actif soustractif qui recense les dépréciations irréversibles ou non pratiquées sur les valeurs brutes. Attention, il s'agit ici du cumul des amortissements et provisions enregistrés depuis l'acquisition et pas seulement les dépréciations de l'exercice qui, elles, se trouvent au compte de résultat. La troisième colonne n'est pas comptabilisée, elle résulte de la différence entre la valeur d'acquisition et la somme des dépréciations pratiquées depuis l'origine. Ainsi, lorsqu'un tiers regarde votre bilan, il voit la valeur d'acquisition de vos investissements, de combien ils ont été dépréciés et quelle valeur nette ils ont dans votre comptabilité à la date d'arrêté des comptes. Nous allons faire une précision sur la colonne brute. Cette colonne donne la somme des valeurs de vos investissements à la fin de l'exercice. Mais au niveau de l'actif immobilisé, nous n'avons pas le détail des mouvements d'entrée et de sortie en cours d'exercice. Dans notre exemple, à la fin de l'exercice N, il subsistera dans le poste matériel de transport du bilan, l'actif immobilisé, un fourgon jaune pour 30 000 euros et un fourgon bleu pour 20 000 euros. Soit un total de 50 000 euros de matériel de transport dans la colonne brute. Mais il se peut que cette valeur résulte de plusieurs mouvements. Nous pourrions par exemple avoir en début d'exercice un camion gris et un camion bleu pour une somme de 45 000 euros, avoir acquis au cours de l'exercice N pour un montant de 30 000 euros et sorti pour vente le camion gris pour 25 000 euros, ce qui donne bien un montant de matériel de transport fin N de 50 000 euros. La valeur de ces mouvements ne se trouve pas dans l'actif immobilisé du bilan, mais dans un tableau comptable numéro 2054, dit tableau des immobilisations. Selon le même principe, les soldes des comptes dont la synthèse va se trouver dans la colonne 2, amortissement, seront déterminés ainsi. Le montant des amortissements fin N sera égal au montant des amortissements au début de l'exercice ou à la fin de l'exercice précédent, ce qui est la même chose, plus toutes les dotations aux amortissements de l'année, de N, moins éventuellement le cumul des amortissements relatifs aux éléments sortis. La valeur de ces mouvements et le détail font l'objet du tableau des amortissements, normalisé numéro 2055. Nous allons pouvoir maintenant rentrer dans le détail du contenu de chaque poste de l'actif immobilisé. Dans tout bilan comptable normalisé, on trouve des rubriques appelées « postes » qui regroupent les soldes d'un ou plusieurs comptes. Les comptes sont des codes comptables signifiants. Par exemple, les comptes d'actifs immobilisés, autrement dit les investissements, sont des comptes de classe 2, ce qui signifie que le code commence par le chiffre 2. Par exemple, les comptes d'amortissement commenceront par les chiffres 28 et les comptes de provision sur l'actif immobilisé par le chiffre 29. Le premier des postes qui se trouve en haut du bilan est le poste capital souscrit non appelé. Ce n'est pas un compte d'actifs immobilisés. En effet, il correspond à la créance de la société sur les actionnaires pour la part du capital qui n'a pas été appelé, puisque dans les sociétés, il est possible de ne pas libérer intégralement le capital à la souscription. Trois types d'immobilisation vont figurer à l'actif du bilan les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et enfin les immobilisations financières. Nous allons donc voir pour commencer les contenus des différents postes d'immobilisation incorporelle. Ces immobilisations incorporelles sont des investissements qui n'ont pas de représentation physique tangible, qu'on ne peut pas toucher. C'est de l'immatériel. Le poste frais d'établissement va regrouper les soldes débiteurs des comptes 201. Il concerne les frais de constitution et de développement de l'entreprise à l'exclusion de ceux engagés pour la fabrication des produits. Le deuxième poste des immobilisations incorporelles regroupe les frais de développement, soldes débiteurs des comptes 203. Ces frais de développement ne peuvent être activés, c'est-à-dire portés à l'actif du bilan, que sur certaines conditions précises. Ceci afin qu'il ne constitue pas un actif fictif. Le poste concession, brevet et droits similaires regroupe les soldes débiteurs des comptes 205 et va concerner toutes les dépenses d'obtention de brevets, marques et de logiciels notamment. Concernant les logiciels, s'il s'agit d'un système d'exploitation sans lequel l'ordinateur ne peut fonctionner alors il sera immobilisé avec le matériel informatique correspondant. En revanche, s'il s'agit de logiciels d'application type ERP, compta, paye, etc., alors il sera bien enregistré dans la rubrique « concession, brevets et droits similaires en immobilisation incorporelle ». Sur la ligne fonds commercial vont figurer les fonds de commerce constitués de la valeur attribuée à la clientèle, au nom commercial et au droit au bail notamment. Deux remarques au niveau du fonds de commerce. Seul le fonds de commerce acquis est comptabilisé, pas le fonds de commerce créé. Et d'autre part, le fonds de commerce n'est généralement pas amorti. La rubrique suivante « Autres immobilisations incorporelles » va comprendre notamment le prix d'acquisition des contrats de crédit bail et les éventuelles immobilisations incorporelles en cours. Enfin, la dernière rubrique d'immobilisations incorporelles de l'actif immobilisé du bilan va recenser les acomptes versés à un fournisseur d'immobilisations incorporelles. Voilà, nous avons fait le tour des immobilisations incorporelles de l'actif immobilisé du bilan et nous verrons les immobilisations corporelles et financières dans de prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto et vous dis à bientôt